Et en fait, moi, ce que j'avais bien aimé au début, comme citation, c'était c'était George Orwell qui disait ça sert à rien d'écrire un mot long, une phrase compliquée, alors que en fait, je pouvais exprimer une idée juste juste un juste avec un, un seul mot. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est commencer mes phrases avec des de vacances. Là, en l'occurrence, c'était en Islande. et. J'avais bien aimé les décors, la nature, etc. Mais surtout ce qui m'avait ce qui m'avait marqué, c'était les gens en fait. Un jour il y a, il y a un mec dans une.. Un homme dans une du stop qui me racontait un petit peu sa vie là-bas, etc. Et, et, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui pour vous est le plus caractéristique des Islandais Et il me disait, je pense que c'est la simplicité. On est des gens simples par défaut, mais pourquoi Il me dit, c'est simple là. Euh, la vie en général c'est bordel, c'est compliqué, la nature en Islande c'est pas quelque chose de très très gentil donc peut se retrouver avec une tempête et euh, de, de mettre de neige dans la vue en, en l'espace de nuit. Donc dit en gros euh, être simple en fait c'est presque un besoin vital parce que c'est le seul moyen pour eux de s'adapter en fait et de survivre. Et j'avoue que j'étais assez d'accord en fait avec, avec, le, avec le discours. Donc euh, je m'appelle Thomas Parizeau, j'habite à Londres maintenant depuis une année Je travaille à la BBC et c'est un peu tout euh, ce que j'essaie d'appliquer en fait, au quotidien chez eux et c'est aussi un petit peu pour ça, c'est ce balade, voilà, j'apprends des trucs sur la simplicité et puis euh, du coup je vais vous parler de ça à travers le Rigmi qui pour moi est finalement une, une analogie de la simplicité et des développeurs. Euh, pour remettre ça dans le contexte, euh, c'est qu'en en fait, après en revenant, en revenant de vacances, bah, quand, quand, quand je me suis replongé dans le code, à chaque fois que je devais utiliser une nouvelle librairie, ce que je voyais, c'était ça, c'était des blocs compliqués, des gros pâtés, des gros tartines, et j'avais. Juste en les ouais. regardant, je me disais, je ne peux pas regarder, ou sinon, des fois, vous vous avec même pas, même pas d'explication, du tout le manuel, quoi. D'autres fois, vous vous retrouviez avec euh, vous farcir euh, 28 pages de, de, de man en fait à, à parcours juste pour une option que vous aimeriez bien utiliser pour euh, utiliser le logiciel proprement. Ou euh, des fois c'est euh, un fichier qui pointe vers le même repo qui vous dit consultez la doc sur ce logiciel. Donc euh, un petit peu compliqué à utiliser, avec beaucoup d'assertions sur le fait que vous connaissez déjà et maîtrisez tout, tout l'écosystème et tout l'environnement. Euh, donc, c'est bien pour les gens euh, qui parlent eux-mêmes, et après, sinon, il vous reste le traditionnel cahier des charges, où effectivement, vous dites, ah oui, c'est dans le petit bloc en haut à droite, ou tout le monde à venir, pour me dire, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça a été mis à jour entre temps par, par c'était pas euh, un peu C'était un peu gaspillé, donc le retour à la réalité du voyage a été un peu douloureux. Mais, euh, en fait, fait m'a interpellé, puisque je me suis dit, mais en fait, c'est. C'est un peu chiant parce que ça prend pas on met quand même du temps, on s'investit, on met du temps dans du code, on passe des fois des semaines, des mois à produire quelque chose de propre pour le mettre en ligne. On essaie de prendre du plaisir quand même, c'est quelque chose qui nous, qui nous caractérise pas mal, on est quand même un des rares métiers où on essaie de, de rajouter chose de prendre plaisir, en fait, pour mieux travailler, pour mieux faire les choses, donc c'est quand même chiant d'avoir à se dire qu'on ben, passe du temps à faire des projets, mais on a du mal à réutiliser d'autres projets et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de fournir la même chose à des gens qui voudraient utiliser ce dont on a mis du temps pour créer euh, Et on a aussi cette, ce côté satisfaction où on se dit bon, ben, en plus d'avoir fait du code, on est, on est content de pouvoir le partager et de le mettre en ligne, même si c'est la centième euh, « yet another framework » qui vous permet de faire la même chose qu'on autre mais un petit peu différemment, comme « broccoli tout, », tout, tout, euh, donc ouais, ça m'a assez interpellé et finalement après, c'était en, en 2011 et quand je suis revenu en fait il y a eu Paris Web et à Paris Web il y avait un atelier qui était génial où en fait on nous a pas appris à, à écrire, on nous a appris à discuter. Et des, des choses qui m'avaient vraiment marqué pendant cet atelier c'était le fait que là, en fait on passait beaucoup de temps à écrire, on nous apprenait beaucoup à écrire, on nous apprenait assez peu à parler mais les résultats les plus probants dans la communication entre les gens étaient finalement la parole. Donc je me suis dit, il y, a, il y a un truc à creuser dans ça, peut-être qu'il vaudrait mieux arrêter d'investir du temps à écrire beaucoup de choses qui mettent beaucoup de temps à être lu, à être compris et il y a, où il y a énormément de biais et finalement ce serait mieux de pouvoir euh, finalement favoriser le dialogue plutôt que de favoriser la perfection, la perfection des trucs. Euh, ça tombait bien parce qu'en en fait à l'époque on était en train de, de monter une startup, on avait, euh, on avait recruté, euh, donc on était quatre développeurs, il y en avait un qui était en télétravail et surtout en fait on avait envie de travailler dans un mode de fonctionnement en fait assez souple et rapide. Euh, donc c'était euh, local puisqu'on avait tous envie de euh, simplicité, on avait d'entrée de jeu, régler la cahier des charges, on s'est regardé, on écrit un cahier des charges, on s'est regardé, non, on écrit un cahier des charges. C'était le premier truc sur lequel on était d'accord, je pense que c'était <rire> favorisé euh, le recrutement. Et finalement ce qui nous a c'était de faire des sprints de deux semaines et de passer du temps à la machine à café. Parce que finalement c'était cool, on développait, on était contents et à la machine à café on pouvait parler de certains trucs et des fois on résolvait des problèmes juste parce qu'on n'en parlait pas. Ça c'était cool. Et la chose qui était aussi assez agréable c'était qu'on pouvait choisir les outils. Donc on s'est dit, bah tiens, on, dit, on a mis un GitHub, c'est assez pratique, il y a tout ce qu'il faut, il y a peut-être un outil plus adapté mais on voulait un truc qui soit plutôt nivelé vers le bas en termes de fonctionnalité que quelque chose de. Compliqué. Et on s'est dit on va faire que du JS. Donc on a commencé à faire du Node.js à ce moment-là. Et euh, la magie oh. d'NPN install, où on a fait NPN install et tout le projet, là, pas la moitié de l'Internet. Et puis on a commencé par un projet, deux projets, trois projets, quatre projets, cinq projets. Bon, on, au début on pensait qu'on connaissait tout ce que faisaient les autres, et puis après, classique, mais ça s'en comment euh, Ça fait quoi déjà Et comment on fait les tests Et c'est quoi la commande pour mettre en prod Donc on s'est dit, euh, on pensait être resté dans la simplicité, mais on avait déjà dérivé alors qu'on pensait être simple. Donc euh, on s'est dit bon ok On commence à documenter simplement, sans rentrer dans des trucs. Que... On, a, on a besoin de documenter, c'est sûr, donc euh, faisons quelque chose. Donc on s'est dit ok, on va partir, on va partir sur le README. Pourquoi le README Parce que c'était bon, en fait c'était une évidence. Quoi. Est, on arrivait sur GitHub, sur nos projets, en général on parcourait le code via GitHub parce qu'on n'allait pas forcément cloner le dépôt des autres, donc on allait sur GitHub, on regardait, sur GitHub, du coup on se trouve avec. Surtout avec le RIMI, euh, première évidence. Euh, et après, euh, le truc qu'il y a, c'est que la nature horreur du vide, donc si vous arrivez sur un RIMI qui est vide, ben, c'est pas terrible. Ça donne un petit peu cette impression de du chantier, ou de trucs pas fini ou de trucs, ou de. Il manque un bout et on ne sait pas trop où c'est. Euh, donc, euh, ce qui est assez agréable, c'est qu'en général, euh, en termes de complexité, ou même plutôt, j'ai forcé le mot simplicité. Il n'y a pas grand-chose à savoir, on n'a pas de balis à taper, on a juste des étoiles, des accolades, des crochets, et ça se limite à ça, c'est... En fait, je voudrais même tendance à dire que n'importe qui peut lire, ce n'est pas forcément un développeur, c'est « je le lis », et même si on lit le code source, sans logiciel derrière, vous comprenez un peu juste ce qu'il y a. C'est rapide, du coup, puisqu'il y a assez peu de choses à connaître, il y a aussi assez peu de choses à écrire, si ce n'est le contenu. Donc, euh, c'est d'autant plus simple, peu importe les, les moyens d'écrire que vous avez rapide à apprendre, pervasif. Vous pouvez partir des Markdown et vous pouvez ensuite convertir ça en ce que vous voulez. Du HTML, vous pouvez aussi reconvertir ça en PDF pour l'envoyer par email à quelqu'un qui n'aurait pas accès à votre dépôt. Vous pouvez faire du texte, du JSON, vous pouvez parser ça en JavaScript, faire quelque chose avec. Donc c'est assez souple et malléable, donc ça agréable pour vous. Vous avez Pandoc, qui est un projet assez excellent où vous, faites, vous pouvez convertir en fait plein de sources de fichiers en plein de formats de fichiers, en plein d'autres formats. Si vous voulez convertir ça en LaTeX ou prendre du LaTeX et convertir ça en markdown, ou prendre du markdown et le convertir en open office, ou en XML, ou en ce que vous voulez, et vous le convertir. Ensuite, si vous voulez appliquer une XSLT parce que vous êtes un, un cadre de XSLT. Néanmoins, l'avantage, c'est que c'est des blocs suffisamment modulables et vous, vous appliquez vraiment ce que vous avez envie d'appliquer. Il vous impose pas par défaut une sortie. Vous avez toujours la possibilité de en faire autre chose. Et ça reste assez synthétique. Puisque le readme, vous n'allez vous pas à écrire à l'entièreté d'une doc complète, c'est quelque chose qui est synthétique pour comprendre j'ai quoi sous le nez, euh, ça vient d'où, qui l'a fait, pourquoi, ça fait quoi, et euh, donnez-moi quelques illustrations pour y comprendre. Et puis surtout, ce qui est assez génial, c'est que pour une fois, on ne va pas parler technique, puisque, en fait, on va se focaliser sur le contenu. Le markdown, ou peu importe le format que vous adaptez, n'est pas l'élément qui va vous bloquer sur lequel vous allez passer le plus de temps. Vous allez passer le plus de temps à écrire ce qui est important, c'est-à-dire le contenu. Euh, du coup, c'est quelque chose qui nous a plutôt parlé. On s'est dit ok, on va, on va tout faire dans l'heure et demi et euh, allons-y. Faisons ça. Euh, la simplicité, de la mesure du regard. Vous ouvrez, vous ouvrez un projet diteur. Vous regardez le rémy, vous scrollez. Vous avez déjà l'idée de la complexité du machin. Si vous voyez que là, il est assez aéré, Si vous voyez que vous avez de gros pâtés ou des choses comme ça, vous dites, euh, je vais avoir du mal à comprendre. Soit c'est parce que la librairie est compliquée. Soit c'est parce que la personne n'explique pas bien. Mais dans tous les cas, vous pouvez déjà commencer à vous faire une petite idée du temps en fait, que vous allez mettre pour utiliser ce quelque chose dont vous êtes en train d'y euh, Ce qui est avantageux, c'est que c'est également inclus en fait, dans votre projet. Vous le clonez, vous l'avez, vous avez la doc. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur un lien, d'aller sur une page web. Ah non, je suis offline, mais la doc elle est là-bas. Ah, ouais, c'est con, je pas eu avant. Donc c'est assez agréable, vous avez tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que votre doc est versionné en même temps que votre code. C'est-à-dire que si vous sortez le, la version 2 du projet et vous, en fait, vous voulez travailler sur la version 1, ben vous avez la doc qui est à jour par rapport à ce que vous êtes en train de lire. Donc c'est un gros gros avantage, surtout quand vous avez des migrations, hein, vous n'allez pas aller sur le site, ah ouais mais attends l'URL du coup elle a changé, et la doc qui est en ligne en fait c'est la doc de la dernière version, mais moi ce qui m'intéresse c'est la doc de la version d'il y a un an, parce que votre projet il n'a pas évolué à la vitesse de la donc c'est pratique. Euh, et la maîtrise. Mon j'ai envie d'écrire avec quoi bah, Je peux l'écrire avec GitHub, je peux l'écrire avec un logiciel qui permet d'écrire du markdown, je peux l'écrire dans mon IDE, je peux l'écrire dans TextMate, je peux l'écrire dans Block Notes. en fait il n'y a même pas de barrière à l'entrée, c'est bah, un coup de vie, mais ça y est, vous avez écrit, vous écrivez votre Markdown, il n'y a pas de.. on ne vous impose rien, vous écrivez juste simplement ce que vous avez envie de donner aux gens qui s'en passent. Euh, ce qui est intéressant, c'est la partie drill en fait. Là, pour l'instant, je vous ai parlé beaucoup de « ok, un readme, il y a quoi dans le readme? Euh, ce qui est intéressant, c'est surtout commencer en fait par le readme. C'est un des trucs qui m'a le, le plus marqué, c'est qu'en plus de bien documenter un projet, c'est quelque chose qui vous permet de bien démarrer en fait. C'est-à-dire que vous dites « ok, super, j'ai une, une super idée, j'ai une super lead, etc. » Souvent, on fait l'erreur de, de partir, de partir directement, directement dans le code, on écrira des tests plus tard, on verra, je pousse en ligne et super, j'ai poussé un module sur NPM, je suis heureux. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire « Ok, en fait, j'ai testé mon idée en écrivant mon code dans le readme. je vais commencer à écrire ce que ça fait je, déjà pour être, euh, pour être sûr en fait, de ce que je suis en train de faire. En fait, si j'écris la description et que je suis ok avec la description de mon projet, ben si je le partage et que je le demande à des copains, ils vont me dire Mais euh, c'était pas censé faire ça plutôt Et ils me Ah oui, non, c'est vrai, euh, c'était censé faire ça. Mais comme vous avez écrit le REMI, vous avez déjà le feedback et vous pouvez commencer à rectifier déjà ce qui est censé faire votre nouveau projet. Euh, le fait d'écrire l'API la dedans. Vous êtes déjà en train de commencer à, à designer l'API vous êtes déjà en train de commencer à vous dire Attends, si ça fonctionne comme ça, ma méthode d'avant ne va pas marcher de la même manière il manque une consistance entre tout ça. Et ça vous permet déjà de, de déjà d'être clair avec vous, votre équipe, euh, mais après voilà mettre des exemples en disant euh, si vous utilisez telle fonction, ça va fonctionner de telle manière, ça vous retourne avec tel type de résultat et, euh, et vous n'avez pas encore écrit vraiment une seule ligne de code, vous n'avez pas encore écrit l'implémentation, vous avez écrit que ce que vous exposez, votre API, et, et ça tombe bien parce que c'est euh, ce qui vous permettra d'obtenir le plus de feedback avant de commencer à vraiment coder. Et c'est plus ou moins l'équivalent finalement d'un sketch, en fait, d'un dessin à la main si vous êtes habitué à faire du prototypage. C'est-à-dire que vous lieu de partir directement dans le détail, vous allez commencer par la surface, vous allez crayonner en fait, ce que vous voulez exposer. On s'en fiche, de la taille de l'image, on s'en fiche, si c'est du 150 ou du 100 pixels, c'est responsif, pas responsif. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en phase, en fait. qu qu'est-ce qu que je vous donne et qu'est-ce qui potentiellement peut être faux ou pas Et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est facile, ça ne vous coûte pas grand-chose à faire dès le début puisque le seul coup que vous avez c'est écrire un fichier texte. Vous n'allez même pas à vous dire à passer du temps à corriger les bugs parce que les bugs arriveront après. Et du coup en termes d'itération ça permet d'aller beaucoup plus vite parce que si vous collectez un feedback de manière agile beaucoup plus tôt, vous allez le rectifier beaucoup plus tôt et vous allez également pouvoir livrer quelque chose qui fonctionne beaucoup plus tôt. En fait, euh, comme, on, comme on dit, euh, l'agilité, c'est pas juste pour être cool, c'est pour euh, se planter plus rapidement et du coup rebondir plus rapidement. Donc le redmi, ça va être la même chose avec votre code. C'est ah ouais, j'ai une idée, je la mets. Et une fois que vous le couchez vous-même, vous avez c'est la technique aussi du canard en plastique. C'est euh, le feedback qu'on vous offre. C'est je parle à mon canard, le simple fait d'y avoir parlé, je me suis entendu dire le truc. Ah ouais, mais c'est le débit que je suis en train de dire. » C'est euh, donc euh, donc euh. et la partie développement. Pour compléter le critique, c'est les tests. Vous avez écrit l'API dans le README. Ben en fait, il n'y a plus qu'à écrire les tests maintenant. Donc vous avez déjà en fait les cas d'application, vous avez déjà les cas d'usage, et vous avez déjà potentiellement en fait toutes les dérivations que le code va avoir, euh, ce qui vous simplifie vraiment euh, l'écriture des tests. Si vous voulez faire du TDD, du BDD ou ce que vous voulez, ou si vous voulez même pas faire de, même si vous voulez pas faire de tests en fait, vous avez déjà vous-même votre euh, proprement de test, c'est vous-même en fait. Est-ce que je suis d'accord avec ce que j'ai écrit Est-ce que je suis d'accord avec ce que ça va renvoyer Est-ce que je suis d'accord avec les différents cas d'utilisation de mon code Et aussi au niveau des pull requests. Ça, c'est un truc qui est assez rigolo, c'est que des fois, euh, les gens font des pull requests, balancent du code, genre font comme moi, travaillent pendant une semaine ou deux semaines sur du code, le pouce, et le mec en face fait, me dit bah, « c'est gentil, mais non, pas trop euh, ». Ça arrive. Et... Ce qui peut être intéressant c'est du coup de créer une pull request avant d'écrire le code. C'est à dire que vous allez dire ok j'aimerais bien implémenter telle fonctionnalité mais euh, en termes d'API ça va changer ça, il y a telle option qui arrive dedans et euh, voilà plus ou moins l'algo, si jamais je donne 1, ça renvoie 1, si je donne 1.3, ça donne 1.3, si je donne 1.8, ça renvoie 2, etc. etc. Euh, et euh, si le mainteneur du projet vous dit, super fonctionnalité euh, Vas-y fonce, Là, vous avez plus qu'à maintenant investir du temps dans quelque chose sur lequel vous avez un agrément. Si la personne vous dit, oh non, non, ne bosse pas dessus, j'ai une branche en local que je n'ai pas encore poussée en ligne, je vais faire exactement la même chose. Mais t'as une bonne idée dedans, je la prends et on la rajoute dedans. Ça vous évitera de passer du temps pour rien, pas pour rien, mais du temps qui, sur lequel vous n'allez pas maîtriser en fait la sortie. Vous faites une pull request. Ça reste quand même au mainteneur du projet de décider s'il si, si ne ou pas. Lui qui a une connaissance de la culture du projet, c'est vous, vous qui vous a, vous a, vous a dedans. Et euh, si vous voulez faire la revue de code, c'est aussi le meilleur moyen de le faire. C'est-à-dire que vous faites votre revue de code avant de, de partager le code, et une fois que vous avez fait le pull request vous avez poussé le code dans, dedans, ben, c'est le meilleur moyen de dire à vos collègues « je ne veux pas me faire une revue de code de la pull request euh, parce que c'est censé matcher avec ce que vous avez écrit au départ. En » fait. Donc euh, lui-même, il a déjà son propre test, il se dit Ok, c'est censé faire ça, et s'il tape sur l'onglet code source, il est censé comprendre dans le code source que c'est censé faire ça. Et s'il si dit des tests et dit qu'ils sont des tests ou que attends, dans mon test, il manque quelqu'un, ben ça y est, vous avez déjà résolu un problème et ça va améliorer en fait la qualité de votre code juste en ayant pris un peu de temps à écrire quelque chose de euh... Donc du coup, si on veut simplifier, le readme en fait à votre point d'entrée votre point d'entrée unique, vous rentrez dedans et c'est lui ensuite qui va vous redispatcher sur ce qui vous intéresse dans le projet. S'il si, euh, y a de la doc quelque part, c'est lui qui va vous renvoyer vers la doc, c'est des exemples qui sont là. S'il si, euh, y a d'autres projets qui sont associés à celui-là, il va vous renvoyer dessus, c'est euh, mon point d'entrée. Il euh, documente bon, la vision que vous avez dans le projet, vous avez votre propre compréhension du projet, mais quelle est la vision que vous voulez donner aux gens, dans quelle direction vous allez, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que… Pourquoi je suis censé utiliser votre projet en fait C'est gentil de le partager, mais j'utilise pourquoi Et ça use vos intentions, c'est les gens vont pouvoir mieux comprendre comment interagir avec vous, ils vont pouvoir mieux prendre ce que vous avez donné et, et proposer. Et ça va aussi faciliter le dialogue. Vous poussez quelque chose de manière simple, que les gens peuvent lire, et au final c'est ça que vous voulez, c'est que les gens puissent interagir avec vous plus facilement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va réduire aussi votre time to code. J'aurais presque tendance à comparer ça avec la MVP. C'est vous notre votre REMI, vous lancer euh, du, du Markdown dans une sous request, vous allez vous dire, ok, ça c'est ce que je veux faire, et ensuite, une fois que vous êtes d'accord, vous pouvez faire. Vous allez vous rendre compte que finalement la paye est trop compliquée et je vais réduire la taille. J'ai besoin d'un truc qui fonctionne, c'est la euh, Et vous réduisez le temps parce que si vous avez des feedbacks avant euh, de vos collègues, si vous avez des feedbacks de. Euh, de quelqu'un qui a vu le projet passer et qui se dit, tiens, ça tombe bien, j'aime bien l'utiliser, mais j'ai deux cas de figure supplémentaires, et bien ça va permettre de rentrer dans le projet plus facilement. Euh, et au final, c'est pas ça qu'on voulait, on ne voulait pas quand même quelque chose qui était simple, compréhensible, facile et utilisable. Et euh, jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que je veux. Je <rire> volontairement. Comment tu gères les, les moments où tu as... Mmh. Mmh. À, quelle limite tu mets entre le moment où tu as ton rythme et le moment où tu te dis ce que je veux mettre dedans, ça va être trop gros, ça va être euh, trop bordélique ou alors c'est trop précis pour le laisser dans le rythme euh, J'aime je... bien avoir des métriques euh, floues, molles. C'est ça en fait, c'est la gueule que ça. Il euh, faut que je scrolle beaucoup pour accéder à une information, ou parce que l'API s'étend et que tu rajoutes des trucs dedans. Peut-être qu'on peut commencer à simplifier au lieu de mettre toute l'API dans le README et je vais mettre juste les trucs principaux que les gens ont besoin d'avoir. Je vais peut-être mettre un ou deux exemples de plus, ensuite dire ok, si tu veux vraiment manipuler plus en détail, va dans la doc, euh, clique dans la doc, dans okay, laquelle tu peux également mettre un README, tu crées. Euh, le REAMI marche partout, c'est-à-dire si tu fais /docs et tu mets un doc, une dedans, ce sera quand même le, le, le fichier mmh. index à l'intérieur. Donc tu peux euh, sous-documenter tes trucs à l'intérieur et ensuite faire des, euh, des docs beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussés. Mais pour moi, c'est vraiment au jugement et c'est euh, euh, ouais, la simplicité d'utilisation que tu veux donner à tes utilisateurs. Alors, si tu veux rester compliqué, il n'y a rien qui t'interdit de rester compliqué. Euh, mais après, ce n'est pas le but en fait. Donc, euh, si, déjà, si tu te poses la question en disant est-ce que c'est pas trop, en fait, ça vaut le coup déjà commencer à dire comment je fais pour simplifier mmh. plutôt que d'attendre le dernier moment en disant euh, « ouais, je verrai plus tard euh, ». Tu peux déjà commencer à le faire maintenant. Un... Euh, puis un projet, ça grossit souvent plus que ça ne réduit. Donc, euh, mmh. donc tu sais qu'à un moment donné, ça peut arriver et il faut anticiper. Et des fois, euh, l'API, tu vois, ouais, tu deux de méthodes et puis après, détails ailleurs. Ou après, tu fais des fichiers par classe, compagnie. Tu euh, fais ce que tu veux. Puis, ça dépend, ça dépend de de est-ce que c'est pour tout mettre et que les gens aient un readme tout petit avec que des clics à faire pour la à droite à gauche, ce pas forcément C'est euh, toujours partir du principe, c'est le point d'entrée, il y a une mise à jour, il y a un changelog, je peux aller sur le changelog, le... il y a une liste des fichiers, donc euh, c'est pratique de naviguer. Comment tu maintiens le readme Parce que toi, les tests, tu les exécutes souvent. En gros, comment tu peux tester le code qu'un ennemi s'existe Ouais, il y a... Je ne sais plus avec qui on a parlé avant, il y a une tâche grant, hein, désolé, que du grant euh, qui permet de valider le code dans le README en fait. Euh, dans les faits dans les sur GitHub, tu peux. Comme tu sais que c'est du JavaScript ou c'est quelque chose, il va passer un validateur, il va dire il manque un point virgule ou des choses dans le genre. Euh, donc ça c'est assez pratique. Euh, J'ai tendance à inclure le README dans la livraison du projet, c'est-à-dire euh, je tag une nouvelle version. Euh, je fais une nouvelle release, ben, je le reparcours je demande à quelqu'un de me visiter ou je passe en revue toutes les pull requests qui ont été faites et je me dis euh, déjà est-ce que pour chaque de pull request il a une fonctionnalité ou qu'elle la modifie Est-ce que le README du coup a été modifié Et ça c'est facile à voir dans la liste des fichiers changés. Si ça n'a pas été fait, ben, est-ce que, est que j'ai besoin de modifier le README Est-ce qu'il y a un impact dessus Et si oui, du coup ben, je me rajoute ça, en fait, je crée un, nouvel, un nouveau ticket et je mets. Euh, mettre à jour le pour telle fonctionnalité et je, vais par je parcours en fait toutes les pull requests qui ont été faites et je me dis j'ai genre trois méthodes à documenter et ce genre de choses. Quoi. Et si tu fais de la génération automatique, ben, du coup tu t'assures que tu les commentaires aux en endroits, et tu régénères et tu regardes. Quoi. Okay. Euh, toi, tu utilises ça, la génération automatique de l'avenir euh, J'ai utilisé un générateur automatique de doc qui ne génère pas du html mais du, euh, du margin à partir de js doc. Et du coup, comme ça, toujours pour le côté, euh, si ça me génère du Markdown, le gros avantage, c'est que si je veux régénérer un truc derrière, euh, j'ai ce qu'il faut, et pareil, comme GitHub, convertir en HTML par défaut, j'ai déjà euh, le truc qui me permet de lire, mais je reste simple au niveau des templates, et euh, j'ai ce que je veux. Un autre truc cool euh, qui est pas mal, euh, justement, avec l'HMI, au lieu de faire d'autres documentations, bah, en fait, tu modularises bien ton application. Et pour chaque module, tu fais un readme. donc du coup ça, ça devient suffit. un arbre de module documenté. Ouais, c'est ça. Des fois, des fois as, effectivement, dans un projet, tu dis, bon, tu mets beaucoup de choses à l'intérieur et puis des fois, tu as, as des parties de ton projet qui vaudraient le coup d'être un projet à part. Euh, que ça soit, euh, dans Node, en plus, c'est le avantage pour euh, inclure un, un, un module dans un Node, c'est gratuit, donc... Euh, si tu dis, j'ai un module principal, mais attends, voilà, maintenant, finalement, euh, ma config, elle vaudrait le coup d'être extraite parce que... Parce que j'ai un autre projet qui va se baser dessus et j'aimerais bien injecter une autre configuration ou une autre version, etc. C'est assez pratique. Donc euh, Du coup, c'est un moyen de simplifier ta doc euh, comme ça, c'est en simplifiant aussi ta, ta vie. Et je trouve que c'est ce même encourage Node, c'est faire des modules pas trop gros justement pour les tester plus facilement, pour les maintenir plus facilement euh, et pour éviter justement des, des, des gros... Euh des API qui cassent, parce que euh, comme vous avez un gros masseau ben un gros masseau quand il faut le modifier, ben, de temps en temps, il faut un peu dégager ou casser des choses. Alors que si vous avez des modules qui font leur taf, ben, c'est plus difficile de changer le, le comportement ou le boulot en a, de, de votre module, euh, sauf en rajouter des choses et du coup, ça simplifie la maintenance aussi. C'est ah, hum un du L'avantage, c'est ça, c'est du code. Oui, oui, oui, aussi. Euh, J'ai l'habitude de faire des recherches dans mon code prendre des données par exemple, sur Ouais. ça c'est de... c'est aussi un truc c'est pas vraiment une question mais c'est un constat euh, margot euh, ça fait deux trois ans que j'en suis fan j'écris toutes mes notes comme ça et euh, ça fait aussi quelques années que je travaille dans un contexte plutôt SS2I chez euh, des Et souvent, la doc, elle est, du code, elle est dans un wiki, pas mis à jour, euh, inaccessible. Ouais poser posais la question de quand mettre à jour. Euh, ce qui est du coup le corollaire, c'est que si ta doc est moins de ton code, plus, tu, ça finit par plus être bien documenté parce que c'est moins en fait. Et du coup, plus l'écart entre ta doc, se, entre -doc et réalité, est éloigné de la réalité, moins envie de mettre à jour. Exactement. C'est ce que j'essaie de pousser à chaque fois parce que, comme tu disais, je sais que le markdown derrière, s'il faut le reconvertir dans une syntaxe particulière, il euh, y a moins. Mm. Alors qu'à extraire euh, la doc d'un outil euh, bizarre, enfin un pas standard, on n'a pas imaginé la guerre. Pour l'imprimer, tu galères. Si tu veux le mettre juste en PDF, transformer en, en PDF, parce qu'il n'y a pas le coding <rire> qui va avec. Oui. Pas possible. Et, puis, et surtout, le, ça reste que le code. C'est versionné avec le code. <coughs> Et ça va plus vite à faire que doc très en fait. Donc euh, Tu peux commencer par ça, à des fois de faire le reste. Et des exemples bien fournis, des fois, euh, et juste concis sur la, la majorité des cas d'usage. Si tu as beaucoup moins de questions à la compte j'utilise ça comment euh... Finalement, les spécifications qui ont été écrites par les chefs de projet ou quoi, elles n'existent pas finalement comment, euh, par exemple, prendre etc. Et euh, des fois, tu arrives sur un projet, okay, tu as un avec okay, des charges commissaires, de et puis du coup, par exemple, je le monde, le projet, par exemple. Ouais. Okay. Et ça, euh, à ça que sur le c'est 6, et euh, le premier quand tu arrives sur un projet. Mmh. Ouais. Et c'est pour ça, après, en fonction de la, de la tranche qu'il a, tu dis, ouais, si complexe, dense, ça va être compliqué, c'est pas sûr que tu trouves l'information facilement, si elle y est, mais. <coughs> Ouais, ça un truc plus joli, mais ouais. Alors les news de la BBC, ça va tomber bien bientôt <rire> <Okay>. <rire> euh, Non, mais ils font des Instagram, des news, si tu veux. Ah, Ils font des, des vidéos de 15 secondes, euh, ouais, et les Instafax, en fait, ils font, ouais. font des vidéos, sinon pour avoir des news encore si, encore plus encore si, euh, je sais pas si elles sont silencieuses. J'ai vu ça avant-hier. Ah ouais, ils disent... C'est musique ou quoi ouais. non euh, je, qu je pense qu'ils des, font des vidéos, des ouais. choses comme ça, ou font des captures d'écran. Le truc, c'est silencieux parce que les gens ils sont aperçus qu'ils genre de news dans les environnements je, Yeah. Ouais. Ouais. Ouais. Mais euh, de toute façon, juste pour des besoins d'accessibilité, ils ne se permettront pas euh, en fait, de le faire. Et ils ont besoin que les gens puissent lire. Si mmh. euh, ouais, ils faut... le font en spritz Ils font en spritz avec les mots qui défilent à 10 mots par seconde Non, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais... Ouais, non, mais, mais, mais, mais, mais, mais, par contre, du coup, les... sur la plupart des projets, il y a souvent, tous euh, ceux, ceux que j'ai vus, il y a un puis, en tout cas ceux que je fais. <rire> Et tous les projets sur lesquels je passe, euh, les readme euh, très passent. Euh, Surtout quand ils sont trop complexes. ou fois, Des fois, ils écrivent des choses, mais comme ils n'avaient pas prévu d'open sourcer, il y a beaucoup de contenu dedans et ça ne va pas où le prendre. Donc, euh, juste, euh... Puis des fois, je sens enlever des choses, c'est pas très bien non plus. Hein. Ça, de faire mm. Mm. Mais euh, tout le monde apprécie, en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on le fait plus ou moins intuitivement. Mais... En poussant le concept, en allant jusqu'à commencer par ça, ça a été, ça a été vraiment, vraiment bien dans, dans beaucoup de cas Et même même les gens qui disaient non, on s'en fout, je connais le code, etc. Ne serait-ce que si pas sur un projet pendant 3 ou 4 mois, ceux qui doivent faire ça, c'est compliqué Sur le, le, le site de BBC News, pour le coup, qui est un gros, gros monolithe où il y a beaucoup de choses à l'intérieur, c'est un qui pointe vers qui est très, très extensible de comment j'installe, comment je récupère la VM, comment je monte tel truc, et ensuite qui dit pour, aller, pour avoir les conventions de codage de chaque langage, c'est tel fichier, tel fichier, tel fichier. Et, et vraiment en lisant, c'est le manuel d'installation d'une application qui est énorme ici, et, et il est à jour, et ils y tiennent aussi parce que c'est beaucoup plus simple pour eux un obtenir. Spec, qui sont dans un wiki, dans un, dans un fichier joint mmh. dans un wiki qui est tout à Après il y a le côté, on hein, est extrême, on pas de spec, mais c'est con, mais en désignant justement l'intention, que va faire ton code et qu'est-ce que tu lui donnes à manger et qu'est-ce qui recrache, tu dis tout en fait t'es pas obligé d'avoir à dire à un paragraphe antique qui va dire alors euh, cette méthode est censée euh, travailler de telle façon sur les données. Après c'est c'est aux développeurs justement d'implémenter le truc qu'il faut et c'est après, à travers la revue de code que les gens vont dire « mais attends, on ne tiendra pas la charge, de es une manière plus, faire de, plus simple de le faire, plus optimisée » ou ce genre de choses. C'est après le reste de l'implémentation, c'est dans le dialogue des gens. Est-ce que tu as des standards euh, qui existent sur qui sont partagés ou pas Partagés au sens d'accord la... ou partagés euh, mis en ligne Partagés en ligne. C'est pas d'écriture pour la cest Ben... On... Euh, euh, Copier-coller euh, oui. Regarde le oui. projet que as bien et c'est pareil. Ouais. C'est ça pour la tente. quand t'es tombé sur un qui t'a servi, euh... Ouais, si tu écris un standard de Rémi en Rémi, tu commences à tomber dans des exceptions, Parce que du coup, qu'est-ce qui documente comment tu es censé faire en Rémi et comment tu veux lire ça Le problème du standard, c'est que tu es obligé de le maintenir et on revient dans l'aspect en fait. Tu dans un truc de ré ouais. Ce qui, enfin Moi, ce que j'essaie de... De... De... De... de partager avec ça, c'est justement, il n'y a, a pas de le... « il doit faire 450 pins maximum ou... » ou ce genre de choses. On te relâche en fait. C'est vraiment ton appréciation. Il y a un projet que tu as bien, mais fais pareil avec lui, il ne t'embête pas. Tu un autre projet, il y a un truc de plus en l'heure et demie, mais prends ce truc de plus en l'heure et demie et mets-le. Pas sûr, parce que je lui ai dit, dans, dans un projet, où il y a tout le monde dessus, il suffit que chaque développeur va mettre, euh, ça touche. Et, euh, ouais, bah, c'est simple, mais ce n'est pas simple. Là, on tombe dans un autre, dans un autre truc, c'est que le, le standard, c'est le standard du projet. Donc euh, les gens suivent ce que, ce que les, la, la manière visuelle la manière, la manière de, de faire c les choses. C'est pas de, pas de petit rebelle qui fait des inventations de 4 parce qu'il préfère les indentations de 4 ou le mec qui dit non, on va pas mettre euh, les. Euh, moi je préfère faire des les listes à puce avec des tirets alors euh, tout projet fait avec des étoiles. Tu euh, bah, mets des étoiles partout, du côté. si vous avez publié un squelette au début c'est quand c'était lancé Ouais. Quand tu générais ta, ta jeune le squelette Ouais. Tu avais un README avec un squelette dedans avec How to Use et il y avait des utilisations de en gemme fait, déjà. Ça structurait pas mal et dans le, dans le public, quasiment bien. tous les README se ressemblent et ressemblent à ce squelette-là. D'accord, ok. Euh, bah, du coup, il y a une tâche qui s'appelle Grunt README et qui permet de générer aussi des README. En fait, tu as des templates et mm -hmm. ça te permet de les documents à partir de ta description dans de ton package JSON parce qu'il était sûr d'être toujours à jour, hein, de, de synchroniser mm -hmm. tes, tes éléments. Euh, et cetera, et cetera. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, mettre des captures d'écran ou un gif plus, qui fait une animation et qui montre comment ça marche. Surtout pour des leads qui sont un petit peu techniques. Euh, je ne sais plus laquelle, il y en a, y en a une, C'était j'avais mis un petit peu d'API et je disais ça fait ci, ça fait ça, mais c'est d'un point de vue code, on ne comprend pas forcément. Euh, tu fais une vidéo, tu fais un gif de ce machin, tu poses dessus et ça te montre. Côté utilisateur, comment ça marche, et puis Ah ouais, effectivement, tu n'avais pas compris la phrase, mais ton image ne parle pas. Une vidéo du code Non, non, tu fais une vidéo oui, du code oui. en, en. Tu montes pas le code, mais tu fais l'utilisation de ton code, en fait. Oui. Euh, si tu fais, par exemple. Le euh... terminal, en fait, Ouais, exactement. Si tu avais, par exemple, un... bah, Pour le coup, parce que je te regarde, et je pense, du coup, aux emails, euh, je pense, à, par exemple, à emailer CSS, si tu fais une oh. lib qui dit signline le CSS de ta feuille de style dans tel machin, si tu n'es pas forcément. Il hyper au jus de pourquoi ce que ça fait ou pourquoi une année des CSS et que tu montres le avant après et l'animation à travers la ligne de commande tu dis ok bon sort c'est ça qui fait donc euh, ça en fait je te rejoins sur le fait que t'as adopté la méthode là naturellement j'ai fait pas mal de plugin gold assez facile et du euh, coup je faisais un copier coller de mon plugin pour faire le plugin suivant donc du coup, qu'est-ce que je faisais ben, J'ai sorti le package, le rythmie, euh, et tout de suite j'ai adapté. Et en fait, finalement, naturellement, sans vraiment avoir l'idée d'adopter cette démarche, ben, je je adopté parce que vous pouvez dire je vais faire tout le rythmie, complètement, euh, tout de suite quoi. Mm. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est grave de travailler comme ça quoi. Est sûr. Ouais. Est cool. ouais. Quel c est de la génération dans lequel il décharge Excusez-moi, vous peut-être le doigt, vous avez fait mal. Hein. <rire> Le Crimadoc, elle nous explique tout avant de commencer à coder. Ouais. C'est un cahier des charges. pas C'est pas vrai. Mais morceaux mais en fait c'est ça le truc. Le... C'est le... modularisé en fait c'est un cahier des charges mais modularisé qui se crée en même temps que ton projet se montre. Finalement c'est ça. ton cahier des charges le truc c'est qu'il est il veut tout faire en fait et il va mélanger le côté sur la fonction. il va pouvoir tout écrire avec des mots et en fait c'est ça qui est chiant. C'est que des fois, euh, tu pas besoin de mots, tu as besoin de l'image, des fois, tu pas besoin de mots, bon, tu as besoin de juste d'une ligne de code. Euh... Au lieu de dire, pour installer, euh, ouais, tu sais, euh, si t as besoin d'installer le package avec NTEL, tu vas pas écrire un paragraphe, et, euh, aller dans votre terminal, euh, ouvrir euh, tel logiciel, ou telle chose, tu as la ligne de commande avec laquelle ils se débrouillent. C'est npm euh, install, ça fait. Plus dans technique, c'est plus code. Que ça être ben, l'antenne la, du Redmi c'est un truc a qui va être lu par n'importe qui. Ce que ça fait, c'est euh, un paragraphe maxi, plus de paragraphe si il y avait le projet vraiment complexe, mais tu le découpes autrement avec des listes, des listes à plus et tout. Mais pour euh, que ça puisse être scanné dans C'est Tu lis le truc, ça fait quoi donc, Et si tu as besoin d'aller plus dans le détail, tu vas plus dans le détail, mais d'abord tu commences, tu fais, fais de et ton cahier des charges en général, il va écrire beaucoup de trucs et tu es obligé de tout lire pour avoir à peu près une idée de ce que ça fait. Alors que tu en et trois premiers paragraphes, si tu n'as rien compris ce que ça fait, c'est que ça, ça craque. Donc euh, ton, ton, ton feedback, tu l'auras aussi très largement avant. Quoi. Et si tu as besoin d'accéder à, à un élément plus précis de ce que c'est censé faire, ben, c'est également plus rapide. Tu as beaucoup moins de choses à scanner. Et si tu as, si as beaucoup de modules, parce que par exemple créé un gros projet, tu as fait un super gros CMS, tu vas créer plusieurs dépôts qui s'appellent les uns entre les autres, et finalement ça t'aidera de créer un meilleur code, peut-être Sûrement Je pense. Bon. Moi j'aime bien ton idée de la poulerie de qui. la poulerie de vide entre guillemets, où tu fais juste une poule de sur la nuit, ce que tu veux faire. Je ne le faisais pas avant, euh, je l'ai je... fait. Euh, L'exemple, ouais. du... j'ai passé une semaine à écrire sur du codes et je l'ai envoyé et euh, qui a été refusé. Ouais, est... Je l'ai vécu et ça a vraiment ah, <rire> Je me suis dit, j'ai pris un pied de dessus. Et, euh, et du coup tu fais euh, deux paires, une euh, sur le REAMI et une sur le code, ou tu fais d'abord celle sur le RINI, et si le mec accepte, tu rajoutes des commits Alors la, la pull request, je la fais pas sur le REMI, en fait la pull request, euh, dans le, dans le corps en fait, de la pull request, je mets mon code, en fait. je mets l'exemple ouais. tel que je voudrais tel que je voudrais le coller. Euh, et si tu as un gros refactoring ou des trucs comme ça, je fais une oui, vraiment pull request. Je, fais, je vais faire une pull request qui va accueillir d'autres pull requests et chacune, dans chaque une d'entre elles qui documente les fonctionnalités euh, qui ont a, tu... Ouais petit à petit et euh, du coup oui pour être vraiment plus clair sur la pull request c'est tu c'est dans, dans la description de la, de la pull request. Après si jamais tu, as, tu, mets, tu mets en jeu une fonctionnalité et que tu dois mettre à jour le readme, tu le mets à jour, mais tu, tu documentes alors, en fait ton intention, tu documentes la, la fonctionnalité que tu, tu vas mettre d'entrée de jeu et plutôt que de décrire avec euh, beaucoup, de, pareil encore une fois, du texte, beaucoup de paragraphes, tu mets, euh, voilà le code, voilà quel usage, pourquoi je le fais, euh, euh, etc. Tu le fais à un autre niveau, du coup beaucoup plus atomique, au niveau de la fonctionnalité, et, et ça, marche, ça marche plutôt bien, des fois j'ai vu des gars parce que je mettais, la, je mettais justement tout le code, comment exactement c'était censé fonctionner, et le mec Ah c'est super cool, et le lendemain je me retrouve avec l'implémentation de la fonctionnalité, je n'ai même pas eu à la faire, parce que quelqu'un avait trouvé ça chouette et ben, du coup l'a implémenté à et, euh, et ouais, tu peux du temps comme ça. Sur les guides de Square, ils font souvent par euh, des issues. Donc, généralement, il y a quelqu'un qui met une issue en disant oh, « Moi, je pense qu'on doit changer ça dans la vie. Non, après ils décrit tout, ce qu'il va changer ouais, ?» que... mais c'est exactement le même principe en fait. C'est ouais. tout à fait ça, mais au lieu de... Tu le décris avec des codes et... Ouais. Parce me faut parler dans la description. c'est... <rire> Tu veux des exemples de code, tu dis, ah, voilà là, ça, c'est un endroit-là, tu veux des exemples de code, tu fais, ça, c'est horrible ce qui se passe. Moi ouais. moi je vois que ça se passe comme ça. Mais bah, derrière, tu réponds à l'issue de ta pull request. Ouais, et bien, en fait, le truc, il y a un ligne de commande, il y a un truc qui s'appelle euh, hub. Et tu peux, tu peux créer donc, tu crées ton issue dessus. Et quand tu fais ta branche qui va implémenter ce que tu as, as voulu faire, tu fais hub et tu rajoutes en fait, le, le numéro de la pull request et il va pousser ton code dans l'issue que tu as déjà créé en fait, ah, oui. ouais. du coup ça ne te crée pas une deuxième, une deuxième issue qui fait le lien dans la première, c'est les deux, les deux. Enfin, Ils ne font plus qu'un, euh, et des fois c'est assez pratique, surtout quand tu as des embranchements où tu ne veux pas tout mettre sur le master et que tu veux faire plusieurs branches un petit peu spécifiques, tu peux déjà préparer ton code à l'avance en faisant un « request vide ou des choses dans le genre, tu vas ça donne une bonne vision aux gens en fait. Il faut être super aux aguets sur le Pondre Request, en faut mmh. être super aux aguets sur le Pondre en fait. Parce que si à chaque fois, si, euh, on changer, regarder, il faut regarder. Il faut changer le futur, regarder à ce qu'il y a une nouvelle proposition, etc. Donc, il faut que ça soit accepté. C'est ton boulot de, euh, ouais, de mainteneur, si tu gères si un projet et, et si c'est toi qui contribues. Après, ça dépend comment les gens vont euh, faire Parce que, on est en plus de mainteneur le projet. Il y a Pondre Request, quand je bosse, je peux pas regarder. Qui fait la journée. Mm. Donc, euh, le mec il va poser une fonctionnalité qui va prendre une journée, qui va prendre une demi-journée. Euh, si je regarde à la fin de la journée, il va pas attendre que j'accepte euh, euh, sa proposition de fonctionnalité avant de la coder. C'est pas Si, si, ça évitera de griller une demi-journée de pour rien. L'idée, ce c'est pas de, le, le, le, de décrire ton code le plus rapidement et de proposer le plus rapidement. Ah, c'est d'avoir la certitude le plus rapidement que ton idée sera acquise. Euh, si t'es pas là ou que le projet n'est pas maintenu et que tu te dis tiens je vais passer une journée alors que tu n'es pas fait gaffe à ce qui se passait euh, c'est un peu casse pied et non j'aurais tendance à dire oui c'est assez frustrant mais à, apprendre à dire euh, je vais coder euh, que demain ou la semaine prochaine bah, c'est mieux en fait euh, ça sert à rien en fait sinon non, ouais. mais euh, c'est frustrant en fait de dire ah il faut que j'attende demain je te d'accord. Mais quand tu fais et que la personne t'a dit euh, non, c'est pas as fait comme ça que je l'aurais fait ou euh, change ta façon de procéder et que du coup tu pars beaucoup plus confiance en ce que tu fais, parce que tu sais que t'as euh, Et des fois, t'as des gens qui te proposent des choses et tu dis ouais, mais non, en fait. c'est chiant en fait d'avoir à dire non à quelqu'un parce que son code n'est pas terrible. Euh, tu dirais c'était effectivement l'idée de départ, mais c'est pas comme ça que je l'aurais codé, ou ce genre de choses. Et... Euh, si tu peux le guider d'entrée de jeu en fait, dans, euh, si quelqu'un propose une idée euh, directement en décrivant euh, voilà comment ça va fonctionner et si tu le guides en lui disant il faudrait mieux faire comme si parce que euh, pour des raisons de consistance d'API ou parce qu'on a besoin d'écrire des tests, euh, fait comme ça, bah, la personne euh, le suivra mais aura, t'auras moins l'impression de mettre une claque dans la tête après. Parce que quand tu as fait l'effort et qu'il doit changer ce que as fait, c'est un peu plus difficile. Ouais, ça Ouais. Puis, quand tu te rends compte que finalement tu dois réécrire 80% de ce que tu as fait juste parce que c'était pas exactement l'intention des développeurs d'origine, de bah c'est chiant. Du coup, tu repères deux fois plus de temps parce que c'est. On part du principe que ce qu'on a fait va bah, être accepté, donc ça va coûter zéro effort supplémentaire et tu te retrouves des fois à avoir un temps multiplié par un et demi. Alors que tu aurais attendu une demi-journée, tu aurais passé du temps sur un truc plus sûr en fait, ou du temps sur un projet qui méritait d'être sur, sur lequel il fallait s'intéresser ou, ou autre chose qui devait être, qui était plus urgent finalement. Du euh, coup, tu as une meilleure affination de ton temps, moins de perte de temps. C'est le même principe que ce que tu trouves quand tu connais une feature et que tu prends 5 minutes ou 10 minutes avec le reste de ton équipe de voir un petit Ouais. Et si tu parles beaucoup de ta feature ouais. avant de l'implémenter, c'est pas ouais. Même les mainteneurs peuvent discuter comme ça des features sur Jack Parton, c'est ce qu'il fait sur euh, les lignes on ne fait pas ça. Puis les gens discutent et puis comme euh, c'est une grosse boîte. Mmh. Ça se trouve, ça va être un mec qui a beaucoup de monde qui va commenter ce qu'il a proposé de faire. Mmh. Donc ah ouais. c'est tout béni. Mais moins de bugs, moins de problèmes, moins de frictions et plus de gens contents en fait. Des fois même on fait une, une demande, on crée une issue et le lendemain tu as un avis différent du tien déjà la veille. Donc j'imagine quand tu dois te mettre d'accord avec les autres. Quoi. On bah, va la Je <rire> euh, sais pas, Christian, tu voulais parler ah, un peu de... Ah euh, oui, Ah oui, si, après, euh, il y a aussi, euh, peu... aussi. Damien qui va parler petit petit truc. Je ouais. peux ouais. faire un peu pas de vente. Ouais. Euh, il y a Sudweb à la fin du mois de oui. mai. Ah oui, c'est euh, Ouais. <rire> <rire> euh, il va y avoir des trucs cool Javascript, il y a Axel Roche-Mayer qui a écrit un bouquin, euh, il a publié un bouquin sur learning euh, Javascript. Euh, du coup, euh, il sera accessible. Il y aura Christophe Portenol, en JS, David Boulan, euh, Nicolas Perriot. On va avoir un atelier Casper JS aussi. Où on va faire, euh, je vous dis, de la primaire. il y aura euh, au moins un minimum une heure et demie. Au lieu de faire, euh, il y a deux ans, on avait fait un atelier euh, utiliser Casper JS. Et cette année, on va faire un atelier euh, corriger Casper JS. Euh, <rire> donc, en fait, avoir, non, du, coup, du coup, il y a Nicolas Perriot et Mickaël Andrieux qui apprendront, euh, qui vont sélectionner en fait des. Des, des bugs à résoudre et ça en fait on va, on va coder, on des, des, coder des trucs dedans. Donc ça permet d'apprendre l'envers des décors euh, plus qu'être utilisateur, c'est aussi voir comment on fait pour contribuer des projets ou des trucs comme ça. Bon, on va apprendre aussi à dessiner, à euh, faire des prototypes, des trucs comme ça, des trucs, des trucs, trucs ouais. euh, Il y aura un directeur d'engineering de Spotify qui pour les organisations agiles et tout. Normalement, ça ne pas mal. Euh, si vous avez, vous avez des questions, il y a des questions, éligez le diff, etc. Et c'est cool. Ah, c'est depuis cette année Ouais, cette année, c'est diff. Donc, euh, si vous avez un patron qui a un ah, petit peu casse pied vous lui dites diff et... Et... Euh, okay. Et c'est... Et, ouais. et c'est quand 16-17 mai. Il y a encore des tickets. Puis, puis, si vous y prenez en groupe, vous lui faites un... En bas c'est plus facile que vous du RDB, euh, ça, ouais, ça ça peut s'envisager, on a déjà ah, ça avait parlé pour mais c'est... Ça, être ouais, en décembre. Ouais. Et, en cool, ça, et en conférence cool, après, il y a LXJS et l'Isbonne. C'est mais, euh, bah, ça un ouais, mais sans easy jet, c'est rapide, c'est pas cher. Mais bah, la vie pas cher donc parfois le meilleur marché que de faire un aller-retour euh, Paris et payer un hôtel à Paris. Ça être à la vie cool. Le lundi